Une fonction f possède les propriétés suivantes. Elle est définie sur moins 3, 5. Mm -hmm. 0, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. OX... Donc, dans cet intervalle, on va discuter. Les croissantes sur moins 3, moins 1 croissantes. Mm -hmm. Donc, son allure est à peu près comme ça. Des sur moins 1, 4. Cette allure c'est à peu près comme ça. Les croissantes sur 4, 5. Mm -hmm. Sur l'intervalle... Moins 3, 4, son maximum vaut 6. Sur l'intervalle, moins 1, 5, son minimum vaut moins 3. L'image de moins 3 est 1. Ouais, ça, c'est facile. L'image de moins 3, c'est 1. Ouais, je vais décider qu'ici c'est 1. Donc là, il y a un point précis. 5 est un antécédent de 7. Mm -hmm. 5 est un antécédent de 7. Bien, donc, 7, c'est l'image de 5. Voilà, 5 est un antécédent de 7. Bien, donc, ces deux questions, ces deux consignes sont respectées. Alors, comment tracer une courbe croissante sur moins 3 moins 1 Donc, si ça part à partir de là, elle doit monter. Et dit que le maximum, ça monte, ça descend, ça monte. le maximum vaut 6. sur moins 3, moins 1, elle est croissante, le maximum est 6. Donc ça peut être quelque chose comme ça. C'est une idée bien sûr. Hein? Bon, J'ai tracé ce morceau presque en ligne droite, mais ça peut être une courbe. Donc là je respecte les croissances, moins 3, moins 1. Décroissante sur moins 1, 4 Décroissante sur moins 1, 4 mm -hmm. Décroissante, mais c'est elle peut décroître par là ou par là, j'en sais rien moi On va essayer avec des valeurs négatives Décroissante sur moins 1, 4 Là ça va, croissante sur 4, 5 Croissante sur 4, 5 mm -hmm. Et il faut qu'elle arrive là Mm -hmm. Donc, je pourrais imaginer, c'est comme ça, croissant sur 4, 5, sur l'intervalle moins 3, 4, sur l'intervalle moins 3, 4, sur cet intervalle, ce maximum vaut 6, d'accord Et sur l'intervalle moins 1, 5, le minimum vaut moins 3. Mm -hmm. Mais le minimum, c'est ici, donc il vaut moins 3, j'ai bien fait de tracer ce morceau avec des valeurs négatives pour y. Je crois qu'on a, a tout respecté. On est bien. On a vérifié les consignes. Et juste que je veux rappeler, à propos du cours, 6, c'est le maximum sur l'intervalle moins 3, 4. Mais le maximum sur l'intervalle moins 3, 5, le maximum, c'est le nombre 7. Je répète. Sur l'intervalle moins 3, 4, regardez ce morceau de courbe, donc je vais laisser la courbe en rouge, que ça fasse moins de grabuge, rouge, rouge, rouge, rouge. Sur l'intervalle moins 3, 4, le maximum vaut 6, mais sur l'intervalle moins 3, 5, le maximum vaut 7. Donc l'extrémum dépend de l'intervalle en question. Et maintenant, on pourra bien sûr vite tracer le tableau de variation après avoir tracé une courbe qui correspond x fonction f, f ou f de x comme vous préférez. Qu'est-ce qui se passe f de moins 3 égale 1. F de moins 1 égale 6, la fonction croît sur l'intervalle moins 3 moins 1, et puis elle décroît sur l'intervalle moins 1, 4, jusqu'à moins 3. Et puis, elle croît jusqu'à 7. Donc, le maximum de cette fonction sur tout l'intervalle moins 3, 5, c'est 7. Il est atteint pour x égale 5. Et voilà le travail. Une représentation graphique possible, c'est une femme. Une fonction affine par morceau.